OK, on est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 avec Sébastien Mallette. Ça fait que tu avec ton histoire, euh, Sébastien. Oui, mon histoire, mon, mon scope d'un chapitre dans le, dans le livre Eastern Métis. Donc, on a exploré l'histoire et les ancêtres du jeune musicien Maxime Cormier qui s'est fait, dans le fond, d'émigrer en ligne jusqu'à se faire retirer son, sa nomination pour un, un artiste de l'année autochtone. Puis finalement, on se rend compte que, que ce jeune homme-là descend d'ancêtres euh, métisses euh, dans le coin de l'Acadie, euh, impliqué dans les traités, avec une population qui montre, selon tous les, les critères qu'on qu peut établir, que cette population-là est peut-être non reconnue par le Canada, est peut-être maltraitée par d'autres communautés aux alentours qui veulent pas qu'elle soit reconnue pour différentes raisons politiques. Mais selon les critères qu'on peut établir, bien, cet individu-là il est autochtone et sa communauté, elle est autochtone. Maintenant, si on n'est pas d'accord, il ben, faut aller discuter des critères de l'autochtonie de façon juste et comparative. Tu il sais, ne faut pas juste euh, donner des, des coups de poing ou, des, ou des, euh, des invectives sur Internet pour arriver à ses fins. Tu sais, nous autres, c'est ça. Puis dans notre article, dans, le fond, dans notre chapitre, excuse-moi, on dénonce clairement les dérives dans les recherches universitaires. Tu sais, moi, je mets mon pied à terre là-dessus, je dis, écoute, on ne peut pas continuer comme ça. À enseigner, tu sais, nous, on est des professeurs, tu sais, on enseigne à des jeunes, tu sais. on enseigne à, à des gens, à, puis à des gens moins jeunes, à des jeunes surtout qui nous regardent comme modèle au niveau de la production de la connaissance. Ce qu'on voit, c'est que si on veut faire des sujets sérieux sur n'importe quel sujet, mais y compris les Autochtones du Canada, puis euh, les professeurs font juste s'envoyer chier, ça tu sais, me permet d'expression, c'est Internet. Mais quel exemple ça donne ça aux jeunes? <rire> c'est quoi ça leur démontre? Tu t'en vas dans une salle de classe, tu leur dis, il faut que tu me fasses une bonne méthodologie, une bonne recherche, il faut que tu sois sérieux, il faut que tu sois honnête, il faut que tu vérifies tes sources, il faut que tu sois transparent là-dedans. Parce que bon, pour convaincre du monde, il ne faut pas juste convaincre du monde. Il faut que les gens soient capables de s'assurer que cette connaissance-là, elle est valide pour, pour eux-mêmes. Mais si tu te retournes de puis tu t'en vas sur Twitter, puis Facebook, puis tout ce que tu dis, c'est que les autres qui ne sont pas d'accord avec toi, euh, c'est des pas fins, des pas beaux, puis ils sentent pas bon. Bien, je comprends pas comment, <rire> je comprends pas comment que tu peux. Après ça, retourner dans la salle de classe, puis dire, oui, oui, oui, écoutez-moi, là, vous pouvez me faire confiance, si tu comprends. Fait je pense qu'il y a quelque chose à dire également là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a mis toutes les contributions qu'on a pu sur euh, les métisses de l'Est pour l'instant, parce qu'on a d'autres trucs qui s'en viennent. Dan. Mais pour l'instant, on a fait une contribution avec des chercheurs qui viennent non seulement du milieu académique, mais également des chercheurs qui sont sur le plan communautaire, principalement en Acadie. Donc, des gens qui parlent de leur histoire, de leur tradition, euh, de leurs trucs Ça aussi, on a trouvé ça important d'inclure ça, parce que c'est pas juste un travail académique. C'est nous, on veut travailler avec les gens d'après leur voix, qu'est-ce que ces gens-là ont à dire de leur histoire, de leur communauté, de leur culture. et qu'on a fait une petite contribution comme ça dans le livre. Euh, la, la première version est hardcover, qu'on appelle, fait qu'elle est plus dispendieuse parce qu'elle s'adresse principalement aux institutions qui vont acheter ces livres-là. Il va probablement avoir une copie souple, si je peux dire, comme comme ça ici, qui va être moins dispendieuse, qui est accessible au grand public qu'on le souhaite. On voit ça s'en venir. Donc, à ce moment-là, c'est un premier coup dans cette direction-là, dans plus de recherches sur les métiers de l'Est. Bon, entre-temps, en, le en même temps, on a comme un, un dans le fond, un, un truc qui s'en vient également dans la production d'un article scientifique qu'on a fait, qui va être lui aussi relâché de façon publique en anglais puis en français. Puis celui-là, c'est sur les métisses du Témiscamingue. Donc, on, on a fait un travail important sur euh, la région du lac du Témiscamingue. Puis, on est allé voir dans l'histoire là-bas qu'est-ce qui s'est passé exactement. et Écoute, dans, on a fait des trouvailles encore une fois euh, très importantes, innovatrices, j'aurais le goût de te dire, sur la région. On a intitulé l'article, je le paraphrase, là, mais c'est « La rivière qui divise en Canada tu ». Sais, parce que tu le sais comme moi que les métisses du bord ontarien du lac Témiscamingue se font reconnaître par la, la MNO, oui. alors que les métisses du côté québécois du lac, bien, ils se font reconnaître comme étant rien. Puis euh, <rire> Donc, à cet égard-là, on se rend compte en plus que ce qui est encore plus… Euh, j'ai le goût de te dire, embarrassant pour certaines personnes, c'est que c'est les mêmes familles. Est <rire> ça, est... Fait que... À un moment donné, tu fais comme « bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là? » Là, il y a comme un arbitraire là-dedans. Puis nous autres, c'est comme ça qu'on a mis la table dans cet article-là qui s'en vient. tu sais. Euh, on, a fait, on a montré l'arbitraire politique d'une reconnaissance qui inclut l'Ontario, qu'on est content pour ces gens-là, mais qui exclut le Québec, souvent les mêmes familles, alors que les familles métisses se promenaient entre le Québec, puis l'Ontario ou les autres provinces canadiennes, sans nécessairement dire, mais là j'arrête parce que je n'ai pas le droit d'entrer au Québec parce que là, je suis métisse oh. ». que Ce qu'on a, qu a découvert dans cet article-là, c'est avec encore une fois, on est allé dans les archives, travaillé très fort avec Guillaume Marcotte, puis Michel Bouchard à cet égard-là. On est allé dans les archives et on a découvert que euh, il y a toute une euh, des, des Comme on l'avait dit ailleurs, fait que ça fait que ça confirme une fois de plus nos travaux sur la culture métisse canadienne, OK, c'est qu'il y a des gens qui sont venus de la traite, dont, la, dont des gens de la famille mcbride et Paulson. Okay? puis ils viennent de la baie James, à ce moment-là, euh, c'est pratiquement sûr que c'est des métisses qui n'ont pas d'algonquin, OK, fait on va être clair là-dessus. Ils s'en viennent pour faire. Euh, après la traite de fourreux, ils leur retraite dans le coin de Montréal pour se bâtir une ferme, mais ça ne marche pas bien, trop de bâtons dans les roues. Fait que les eux autres sont, sont liés par famille, les Paulson et les McBride à cet égard-là. Ils décident de monter faire une spéculation euh, dans, la, dans les terres, dans le coin de du Puis Ça commence à, à eux autres et d'autres métisses qui y suivent à, à la tête du lac. Ça commence à s'installer à la tête du lac, mais le seul endroit qui est quand même possible pour un établissement. Puis, ces gens-là, ils font un établissement qui vont être décrit comme un établissement métis dans la correspondance euh, d'archives qu'on a, qu a découvert. Et puis, il y a même des gens dans la compagnie de la baie du son qui disent il faudrait disperser les gens, là. les métis qui sont là, il faudrait les disperser parce que ça pourrait faire ombrage aux intérêts de la compagnie. Tu sais. Ou oui. du moins, il faudrait essayer de les engager pour être sûr qu'ils suivent nos intérêts et qu'ils ne deviennent pas des « free traders » ou tu sais, des gens libres. Tu il sais. oui, y toute cette population-là avec... La même histoire qu'en Ontario, la même histoire qu'en Saskatchewan, ça se répète tout le temps. fait que as ça, là, tu t'es mis quand même. Puis là, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que ces métis là ils, euh, ils font des manigances, t'sais. Puis moi, puis euh, Marcotte, puis Bouchard, on est allés enquêter. C'était quoi les manigances qui se passaient? C'est quoi un métis, coudon Tu sais, comment ça se comporte un métis quand c'est dans le trouble? C'est là qu'on a vu que la famille métisse de McBride puis Paulson, dans le fond, font, sur les McBride, font des manigances pour être capable de se faire passer comme indien et accéder à la réserve. Ça veut dire que dans le fond, il joue avec une série de correspondances qu'on a retrouvées dans les archives pour dire au ministère des Affaires indiennes ben nous aussi, on a de l'indien. Mais là, le ministère des Affaires indiennes n'est pas fou. Il dit si l'indien vient du bord de votre père, vous êtes correct, on va vous statuer comme indien. Mais si ça vient du bord de la mer, comme la plupart des métis, vous sacrez votre canne de la réserve. Puis vous êtes, dans le fond, des Blancs ou vous n'êtes rien tout, ou nous autres des Métis, ça ne dérange pas. C'est à cet égard-là que tu vois qu'il y a un échange de correspondance dans les lettres qui montre très bien que les Métis comprennent c'est quoi la game, si tu me permets l'expression. Puis ils essayent de twister les affaires pour rentrer sa réserve. Puis là, on est allé plus creux que ça dans cet article-là. On a démontré que selon les élections d'antan, c'est passé des élections d'antan, la population métisse, on était capable de la retrouver, on voit qu'ils ont dépassé démographiquement les Algonquins. Puis, à ce moment-là, force l'élection d'un chef métisse et les Algonquins, eux autres, sont en beau maudit, tu comprends-tu? Fait qu'ils se plaignent de ça par des pétitions qu'ils font à Ottawa, qu'on a retrouvées dans les archives, où ils identifient les métisses qui sont en train de, dans le fond, prendre le réserve. Bon. C'est peut-être pas le sujet le plus glorieux pour les Métis. Il y a d'autres meilleurs exemples de bonne entente. Mais ce que ça nous a permis de faire, c'est que ça nous a permis d'identifier la population métisse de ce coin-là, puis de comprendre que les Algonquins comprenaient très bien c'était qui les Métis versus les Algonquins. Tu comprends-tu? Puis c'est quand même drôle ou pas drôle, dépendant à qui tu demandes, de nos jours de voir certains leaders algonquins dire Il n'y a jamais eu de métisse ici. <rire> On n'a jamais entendu parler. Tu sais, on, tu sais, bon, ben, tu sais, tes ancêtres qui ont fait une pétition en 1909, tu t'en rappelles-tu? Tu sais? Parce que là, c'est un peu embarrassant, tu comprends-tu? Tu sais, on ne veut pas faire perdre la face au monde, mais à un moment donné, il faut, faut arrêter de dire des niaiseries. Là. Tu comprends? Tu sais? Je sais qu'il y a des questions politiques. Je sais qu'il y a des questions pas faciles. Je sais qu'il va falloir peut-être, à un moment donné, tous s'asseoir ensemble, où ces gens-là s'assoient ensemble, puis te dire, bon, mais politiquement, on en est où? Puis qu'est-ce qu'on... On se parle-tu pour de vrai, puis y a il y a-tu quelque chose à faire ensemble? puis Moi, je l'espère, ça. Mais tu sais, quand je vois des, certains leaders ou certains activistes ou intellectuels se lever debout, puis se déchirer la chemise, puis commencer à dire hey, Il n'y a jamais eu de métisse, puis dans le fond, euh, Mallette et sa gang sont, sont mélangés, euh, sont pas fins, parce que dans le fond, c'était des. Euh, comment ils, ils m'ont dit ça? Ils m'ont dit que c'était. Dans le fond, ils ont trouvé des, euh, des algonquins métissés. Comment ça, des algonquins métissés? On est. Je veux dire, ce monde-là, ça là, des victimes d'université comme moi, ils sont capables d'aller lire les archives. Là. On le voit très bien les archives, qu'il y a des gens qui sont identifiés <rire> clairement comme Métis, puis qui ne sont pas du tout d'ascendance algonquienne. Mais il y en a d'autres qui sont d'ascendance algonquienne, qui sont Métis, c'est vrai. Mais ces gens-là adhèrent à une culture particulière encore une fois. Puis qu'est-ce qui est encore mieux, c'est qu'on a vu des Métis qui sont devenus transfuges culturellement, qui sont devenus algonquins. On l'a vu, puis on respecte ça. Puis même dans le temps, dans les élections, ça se dessine qu'il y a des Métis qui sont acculturés de façon algonquienne alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas du tout. Et qu Encore là, ça souligne la présence de deux groupes, des groupes qui ont existé jusqu'à ce jour, au niveau de, les, de leurs descendants qui se reconnaissent dans cette identité-là. Puis je pense qu'on essaie de dire que là, il faudrait faire la part des choses, de prendre une grande respiration, tout le monde, de comprendre qu'il y a des données et qu'il y a une histoire qui est véridique là-dessus elle est même non seulement véridique, mais elle est comparative avec d'autres régions du Canada, si jamais on veut comparer des pommes avec des pommes et des bananes avec des bananes. Okay? Puis là, on va se rendre compte que finalement, bien, on peut peut-être dépasser le stade de l'invective, de l'insulte puis de « t'as pas dit que j'ai dit que peut-être que ». Nous, on ne fait pas de l'opinion, on fait du fait. On avance avec nos faits, avec des grilles de lecture et méthodologiques, puis on pousse ça de l'avant. Tu sais? Pour la région de Témiscamingue, un petit coup pour les auditeurs aussi, ça arrive risque d'être pas mal intéressant dans les trois prochaines semaines au niveau de l'article qui devrait sortir à cet égard-là. Ça, ça va sortir où, ça, Sébastien? Euh... La, la revue des Américanistes, écoute, ça sort bien euh, bientôt. Euh, je, je donne pas trop, comme d'habitude, je donne pas trop de détails avant que mes, avant mes publications. sortent, Parce que, bon, euh, euh, les quelques individus qui sont... En... <rire> dans d'éternelles frustrations, comme c'est là ils partent, ils partent en avant puis ils s'en vont acheter tout le monde dans le circuit des bonnes nouvelles pour essayer de, de faire des, du trouble, là, si je peux dire. Fait que donc, quand les trucs sortent, là, je vais t'envoyer un lien, Dan, ça va être ça, ça va être le premier euh, que je peux l'envoyer. Puis l'article, comme je l'ai dit, va être open source, ce qui veut dire en anglais accessible au grand public sans besoin de payer. Là. Bon, On négocie toujours le plus possible pour que... Euh, nos trucs qui nous donnent pas grand-chose en sous, nous autres là, ça ne donne pas on n'a pas de revenus là, là pour être franc ouais. mais ouais. Euh, soit accessible aux gens qui les font plus le moyen là, là pardon euh, un peu de, de ta participation avec ta MNO puis euh, les, euh, la communauté historique, le commerce, est comment ça s'est passé avec ça euh, ben moi tu sais j'ai pas je n'ai pas nécessairement de communication directe avec MNO. Je connais des gens qui sont dans les MNO que j'aspecte beaucoup. Écoute, c'est juste que, bon, eux autres, ils ont des dossiers difficiles à gérer, ce que je crois comprendre. Il y, a, il y a certains activistes, certaines têtes fortes dans les MNC dans l'Ouest, en au Manitoba, qui, qui veulent dire que les Métis en Ontario n'existent pas. Moi, je trouve ça très particulier. Écoute, les Métis en Ontario ils ont leur histoire propre, ça, n'importe quelle savante, elle dirait. Là. Ou personne qui a étudié l'histoire des Métis. Je veux dire. C'est clair qu'au Lac-Sainte-Marie, c'est passé, euh, pas au Lac-Sainte-Marie, mais au, euh, dans le coin des, euh, de, de la communauté parolée, c'est sûr que Lac Sainte-Marie, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose, on, on le voit d'après les traités. Il y a d'autres régions aussi dans le coin de Kippewa, qui s'est passé des choses euh, quand même exceptionnelles. Il y en a dans, dans le nord-ouest en l'Ontario, qui s'est passé des choses aussi au niveau de la négociation de traités de dire que tout ce monde-là n'existe pas, qu'ils sont rien, encore là, moi, c'est de la propagande, je trouve ça plate. Puis politiquement, ben, l'Ontario est surtout dans une position difficile parce qu'ils se font accuser d'ouvrir la porte peut-être aux Métis de l'Est euh, alors que là, ils veulent s'en défendre. Puis euh, là, tout le monde est inquiet là-dedans, euh, etc. Donc, euh, c'est pas une situation facile et qu'il m'est trop possible de commenter là-dessus. Là. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, on fait des travaux, comme notre article sur le Témiscamingue, pour démontrer que la culture, dans le fond, Métis canadienne, à sept temps sur l'ensemble du continent, puis qu'il n'y a pas de discrimination sur le plan géographique qui, qui, qui fait du sens sur le plan historique ou culturel lorsqu'on étudie la question soigneusement. Bon, les gens, euh, certaines personnes activistes de la Rivière Rouge, eux, tu le sais comme moi, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a juste eux autres qui se sont établis en tant que nation. Encore là, moi, je te dis, selon certaines théories, c'est un petit peu, bon, tu sais, je veux dire, faut nuancer cette question-là. Il y a eu plusieurs factions métisses, même à la Rivière-Rouge. Ce monde-là, ça, ça s'entendait pas toutes, même du temps de Louis Riel. Euh, tu sais, tu avais des métisses anglophones, des métisses francophones. Des fois, tu avais la chicane euh, poigné dans la cabane, si je peux dire. Euh, tu avais une diversité d'intérêts. C'est vrai que c'est destiné une conscience... Euh, plus nationale, mais cette conscience-là nationale, en tout cas, si on l'articule, si on suit Louis Riel, bien, Louis Riel, on peut dire que lui, c'est un vecteur du nationalisme métis, puis lui, il reconnaissait qu'il y avait des métis dans les provinces de l'Est du Canada en 1885, puis lui, il reconnaît qu'il y a des métis un peu partout. Fait que, tu sais, à un moment donné, si on suit le nationalisme de Louis Riel, bien, moi, je dis, bien, OK, moi, j'embarque là-dedans, mais si on, on suit le nationalisme actuel tel que décrit par le Métis National Council, ben moi, j'appelle ça du néo-nationalisme, parce que c'est un nouveau nationalisme qui, selon moi, n'a plus grand-chose à voir avec le message de Louis Riel. C'est un message qui s'est élaboré ça, en 1983, hein, après, en 1982 même, après que le mot métis a été constitutionnalisé dans, dans, dans, dans, dans la section 35. Là, il y a eu comme un spark qui s'est passé, si ça me permet l'expression. Là, là, le monde se sont dit, ah, on va, on va s'arroger le mot métis juste à nous autres. Puis, tu sais, on peut soupçonner, il y a des gens qui en ont discuté dans les communautés. Tu sais, je vais te le dire, ce que moi, j'ai entendu. On dit Bien, oui. Ces gens-là, ils disent, bon, mais c'est nous autres les seuls métisses à cet égard-là. Fait qu'il faut développer une théorie qui justifie que nous autres, on est les seuls métisses qui existent, qui n'ont jamais existé. et qu'on va dire que c'est juste nous autres qui est devenu d'une conscience nationale, Toutes les autres half les métisses, qui étaient comme perdus, puis ils ne savaient pas ce qu'ils étaient, ce qui est carrément bizarre à dire, selon les données ethnologiques que nous, on rencontre. Puis, ils partent avec cette idéologie-là, puis cette fantaisie-là, puis ils construisent un appareil néo-nationaliste pour exclure les autres métisses. Bon, les gens des communautés disent ben « Ottawa, bien content » parce qu'Ottawa, lui, ça réduit le nombre de Métis. Fait Ils disent « Bon, mais les Métis, on va les contenir en, au Manitoba, puis en Saskatchewan puis en Alberta seulement. Puis les autres provinces, on va les libérer de la possibilité d'avoir davantage d'Autochtones puis de, de, de, de responsabilités à cet égard-là. » On va subventionner ceux qui disent que les autres ne n'existent pas, à coup de millions. Puis pendant ce temps-là, les autres vont être bien contents parce qu'ils vont recevoir les millions, ils vont protéger leur paroisse, si tu me suis t'sais. Donc, nous autres, on se retrouve dans cette situation-là comme chercheurs, puis je pense que la situation est de plus en plus difficile à cet égard-là pour la, la nation métisse de l'Ontario qui doit protéger, dans le fond, ses communautés, mais en même temps, euh, faire la part des choses dans, dans tous ces arguments-là. Ce n'est pas une position facile. Mais moi, au niveau des faits, si tu me demandes au niveau des faits puis de l'historiographie que j'ai étudié par rapport à l'Ontario, c'est évident qu'il y a des communautés, et des, des communautés autonomes historiques en Ontario. Là. Euh, et, et encore là, il faut comprendre qu'est ce que ça veut dire une communauté métisse. Puis il faut être capable de la comprendre d'un point de vue culturel, là, pas simplement d'un point de vue généalogique. Là, tu sais. oui. Fait que c'est ça, euh, ça que, qui se passe avec euh, l'Ontario, puis MNO, puis un petit peu nos recherches scientifiques à cet égard-là. OK, puis là, je voudrais te parler, juste dernièrement, il y avait eu une émission avec l'enquête et tout ça. Là. Et comment tu perçois ça, là, toute cette affaire-là? donc, il y a eu l'émission L'Enquête au Québec, c'est une émission de, de journaliste d'enquête tu sais, qui est assez reconnue, qui a décidé de faire une émission sur ce qu'ils appelaient eux autres euh, les faux Indiens, entre guillemets. Puis euh, de coller là-dessus la question métisse, hein? donc les faux métisses au Québec. Puis euh, bon, moi, il y a plusieurs personnes d'un communauté qui sont venues me voir et ont dit il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe, euh, Sébastien, tu sais, ils vont faire une émission sur les faux métisses, puis je pense que. Les gens qui ont interviewé, c'est Daryl Leroux, Teasdale Pouliot, puis Dominique Richaud, puis il y a plein de monde qu'on sait déjà sur Internet. Si jamais tu t'en vas juste à promener un peu sur le 2.0, tu vas voir que ce monde-là, ils n'ont pas grand sympathie pour la question métisse dans les provinces de l'Est, pas du tout. Fait que les intervenants avaient l'air assez biaisés, puis ça l'inquiétait plusieurs personnes dans les communautés. Donc, ils m'ont demandé y a-tu quelque chose que toi, comme tu aimerais dire dans ces gars là Fait que moi, j'ai rédigé une lettre pour l'émission où je les ai avertis que c'est un sujet de recherche sérieux, qu'il y avait eu des publications là-dessus, qu'au Québec, on ne peut pas juste dire que tous les métisses, c'est des opportunistes, puis des, euh, des ci, puis des ça, puis qu'il fallait qu'ils soient eux-mêmes prudents parce qu'il y a des, euh, des, euh, des agents politiques, hein, y compris, on peut euh, sais, le gouvernement n'intéresse pas non plus, mais il y a des les MNC ou différents organes qui ne sont pas intéressés du tout à la reconnaissance des de l'Est du Canada, qui peuvent agir politiquement euh, dans toutes cette question là Donc, il faut une certaine prudence lorsqu'on manipule les questions sur les métiers de l'Est. Et puis, là, à ce moment-là, j'ai reçu une invitation pour participer à l'émission. Bon, euh, là, écoute, euh, après avoir écrit une lettre, j'étais bien mal pris pour dire non. <rire> fait que là, ben, il a fallu que je dise oui. Euh, ça ne me tentait pas plus que ça pour être franc avec toi, Dan, parce que je sais que ces émissions-là, on n'a pas beaucoup de place pour dire des choses. On fait un montage, puis des fois, bon, euh, c'est pas toujours la meilleure chose qui, qui paraît. Puis non seulement ça, ben, je savais aussi que je m'en allais que, bon, euh, écoute, contre un paquet de monde qui, eux autres, euh, allaient dire des choses euh, qui sont dures, euh, qui sont dures à entendre, si je peux dire ça. Et puis évidemment, c'est ça qui s'est passé. Si on a vu tout le monde l'émission. Il y a plusieurs personnes qui sont très mécontents actuellement avec l'émission, pour différentes raisons. Il y en a qui célèbrent parce que ça, ça permet de de, de un peu plus les métisses de l'Est puis les faire paraître pour ce mauvais monde, tu sais. Mais moi, j'ai répété toujours ce que j'ai dit dans un article entre autres que j'avais affronté d'Harold Leroux il y a trois ans de ça. J'ai écrit ligne par ligne dans un article en anglais et en français où ce que je pensais que le professeur Leroux était dans le champ, si tu peux dire. Donc, j'ai encore dit les mêmes choses. Il faut faire attention aux, euh, aux généralisations abusives. Hein? Il faut faire une distinction entre les personnes qui sont métisses et qui sont pas fines ou qui font de la fraude dans certains domaines de la vie. Il faut juger leur comportement, mais pas leur ethnicité. Parce que sinon, c'est quoi? On est en train de dire que certaines personnes de la même ethnicité, c'est toutes des méchants parce qu'il y en a une personne qui n'a pas fait une bonne affaire. Juste fait donc, je, je leur dis, il faut être prudent à cet égard-là. J'ai essayé de leur donner des exemples historiques aussi pour leur démontrer que tout n'est pas que, que, que, que fraude intellectuelle ou culturelle chez les Métis. Mais qu'il faut bien comprendre que les Métis ont vécu à l'extérieur de l'indianité officielle. Tu sais, Dan, les Métis se sont fait pousser de, du code de la loi sur les Indiens, précisément par une formalisation du code patrilinéaire, puis ils n'ont pas vécu dans les réserves. Donc, où tu veux que ça parte nos traditions, si on n'est pas dans un système gouvernemental, si on n'a pas le droit d'habiter ces réserves, si personne ne nous reconnaît comme Autochtones, puis si tout le monde s'en fout historiquement, grosso modo, bien, ça survit d'infamie. Ça survit dans les familles selon des traditions orales qui survivent plus ou moins bien à travers les générations puis les différents mariages. Tu comprends? Et donc, de prendre au sérieux les traditions orales, c'est très important parce que c'est là que ça commence. Dans l'identité, dans le monde symbolique, dans la, dans la compréhension de soi comme un métis c'est là que ça débute. Mais là, en quête, on a décidé de faire affaire avec des gens qui s'improvisent un peu comme experts sur la question autochtone en généalogie. Puis ils s'en vont mais ils disent, « Bon, mais toi, t'as juste un ancien, ça 1700 en 17 bon, mais là, Je me suis situé à dire à l'émission Enquête, ça n'a peut être pas paru suffisamment ou de la bonne façon, mais je me suis à leur dire que l'identité métisse, sur un point de vue identitaire et culturel, ne se réduit pas à avoir un ancêtre indien. Oui, c'est important d'avoir des liens ancestraux qui nous lient au territoire et à nos coutumes, mais c'est une culture. Beaucoup plus large. C'est une compréhension du monde qui s'inscrit dans une perspective historique beaucoup plus sérieuse. C'est comme ça que moi puis d'autres métis canadiens, français ou peu importe d'origine, on se reconnaît à travers notre expérience similaire. Tu sais, on est capable de dire, eh bien, oui, comme, regarde, ça, c'est un autre métis, tu comprends-tu? Mais de dire, d'aller en quête et commencer à dénigrer les gens, des gens comme qu'ils ont fait, là, tu sais, puis, puis de les chasser. Puis ils ont même fait ça à moi un peu. Là, tu sais, on dit, bon, mais OK, Ma lettre se propose sur les questions métisses. On est allé voir ses ancêtres, puis euh, son plus proche ancêtre, je ne sais pas trop ce qu'ils ont dit, c'est le bord à sa mère, 1720. Bon, bon, bon mais OK, tu sais, euh, je veux dire, c'est 60 ans avant euh, la famille de Pauli qui a gagné un cas constitutionnel, parce que leur seul ancêtre indien, les autres, c'était en 1780. puis la cour, euh, <rire> la cour n'a pas dit, Ah euh, oh, ben on s'excuse, il n'y en avait pas assez, <rire> ou oh, ben <rire> c'était pas de la bonne gang, tu sais. Je veux dire, en moment donné, ces niaiseries-là, c'est parce que... C'est vraiment des niaiseries, mais qu'est-ce qui est plate, c'est que c'est véhiculé dans les préjugés populaires. Puis c'est là que les adversaires des Métis de l'Est s'en vont avec ça. C'est ça que je trouve pas fair ou juste pour le monde. Tu sais. mm. C'est que maintenant, la question de leurs ancêtres, le patrimoine Métis, puis l'histoire Métis, qui a beaucoup de misère à se faire connaître sans préjugés, là, il y a des gens qui ramassent ça pour se faire leur galon universitaire ou réputation politique, ou etc. Ils ramassent ça puis ils s'en vont jeter de l'huile sur le feu en disant que tout ce monde-là, c'est de la fraude, c'est de la supercherie. Puis en même temps, ils font des craintes aux Premières Nations, tu sais, qui disent « il ne faut pas que tu trustes eux autres parce que vous autres, les vrais autochtones, vous allez vous faire noyer par des océans de Métis, qui dans le fond, c'est des Blancs et tout ce qu'ils veulent, c'est vos droits. Tu » sais. fait que c'est comme tomber dans la conspiration puis le psychologisme à fond ça, les médias, ben, tu sais, c'est plate à dire, mais ben, il y a plusieurs médias qui aiment ça, comme qu'est-ce qui est épicé, puis le drame, tu comprends-tu? Oh, tu sais? ouais, ouais, ouais, ouais. Ils ont comme, wouhou, c'est excitant, tu sais. Fait que là, eux autres, ils n'aiment pas ça, là, voir des intellectuels arriver nécessairement, puis leur dire, ouais, mais ben, attends une minute, là, tu sais, euh, ce que tu dis, c'est peut-être exagéré, puis ils m'a donné des faits qui disent le contraire, là, sont là, ouais, ça marche plus trop, notre poutine, tu sais. <rire> mais ce qui était important de comprendre, c'est pour ça que je suis allé là, tu sais, c'est de leur dire, écoutez, on peut pas faire des généralisa généralisations abusives, on peut pas tomber dans le préjugé ethnique, on peut pas tomber dans l'essentialisme généalogique, c'est-à-dire, <coughs> par exemple, je reprends ma famille des McBride ou des Paulson, dont j'ai fait l'article sur le Témusiamen que je t'ai parlé, on voit très bien que c'est des métisses qui arrivent de la traite, qui sont pas du tout dans le réseau des familles algonquiennes, okay? bon, au départ. Mais ces gens-là, après ça, se sont acculturés et sont devenus algonquins. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. Il n'y a personne qui a des problèmes avec ça, et certes que moi, je fais partie. On respecte ça, nous autres, les trajectoires identitaires qui peuvent changer. On n'accusera jamais ces gens-là de faire du race shifting ou les autres insultes que les métis de l'Est endurent. Mais ce qu'on demande, par exemple, par esprit de propriété et de justice, c'est la réciproque. C'est dire à certains leaders algonquins aujourd'hui, ou certains leaders québécois ou des intellectuels, de dire ben, on aimerait ça, pour les métis de l'Est, avoir la réciproque. C'est-à-dire qu'eux aussi, leur circuit identitaire se fasse respecter, puis que eux aussi, les identités qu'ils ont choisies à travers leur famille, puis leur temps ou leur résilience, ben, ça se passe bien. T'sais. On arrive à la fin de l'émission. C'est quoi ton dernier mot pour euh, les métiers aujourd'hui? Bien, <rire> je m'excuse peut-être un peu d'avoir trop parlé. non, non, non mais euh, non, moi, ce que je chouette, c'est qu'il qu y ait plus d'harmonie. Hein, comme William Comanda l'avait dit dans un article publié dans Le Devoir, hein, William Comanda, déjà un chef algonquin extraordinaire, avait dit qu'il faut qu'il y ait plus de bonne entente entre les Québécois, les Métis et euh, les Premières Nations. Si on arrive à se parler pour de vrai, puis à, à comprendre ce qui peut nous unir dans une de destinée qui est ensemble, peut-être qu'on va arriver à mieux euh, et à moins de violence. Et Nous, on espère que nos travaux académiques, qui font état de fait, puissent aider dans le fond cette harmonie sociale-là puis nous en aller vers des meilleures nouvelles plutôt que du complot, puis des chicanes, puis euh, du, des affaires bébés sur Internet. Là. Si on peut sortir de ça, nous autres, si on peut faire une petite différence là-dedans, là, rien qu'une petite, là, on serait bien, bien, bien, bien content, je pense. Ouais, je te remercie beaucoup euh, Sébastien d'avoir participé aujourd'hui. J'espère de te revoir bientôt puis euh, faire un suivi là-dessus. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à CRH 881 Merci beaucoup encore. Merci l'invitation ça me fait vraiment plaisir. On va se parler encore. OK, salut là. Rien. Oh, yeah. Salut.